Autre élément très très intéressant dans, dans ton parcours, euh, tu, tu l'as yes. bien expliqué, tu as su finalement à chaque fois t'adapter, de te mettre en danger. Euh, ce côté-là, je trouve que ça manque beaucoup. C'est-à-dire que mm. euh, malheureusement, beaucoup de gens ne réalisent pas l'importance de, de se mettre en danger. Parce que, notamment ici en Europe, on est dans mm -hmm. des systèmes euh, qui très facilement peuvent t'endormir. Parce que le système ouais. est médiocre. Le système euh, te dit qu'il faut euh, faire du, du métro boulot-dodo. Le système te fait comprendre que tu dois euh, euh, avoir ton, ton petit salaire. Et puis, euh, quand tu as 3 000 euros le mois, tu es déjà très content parce que tu gagnes mieux que tous tes compétences qui ont 2 500. Euh, voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de... Finalement, un environnement qui, qui pousse un peu à la médiocrité. Qu'est-ce qui fait que toi, au moment donné, tu tu décides de te dire... Et même quand c'est difficile dans ces contextes-là, euh, mmh. les gens ne pensent pas à sauter le, le, le, le grand pas et se mettre en danger. Or, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui ont accompli des choses vraiment exceptionnelles, c'est quand soit le monde, les situations, les circonstances, les ont mises en danger, soit quand ouais. elles-mêmes elles ont décidé, comme toi, de se mettre en danger. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça bah, Ce qui est sûr, c'est que c'est... On A rien sans rien, donc quelqu'un qui, et ça, c'est lié à certains biais cognitifs qu'on a même inconsciemment de se dire que voilà. Quelqu'un qui, je prends l'exemple de quelqu'un qui gagne 2000, 2000 euh, ou, ou même le salaire minimum, mais on se on bien. Cette personne va vouloir, c'est clair que idéalement, elle veut peut-être gagner beaucoup plus d'argent, 3000, 5000, 10000, tu vois. Mais dans sa situation actuelle, tu vois, elle se dit que. Euh, voilà la situation. J'ai mon salaire tous les mois. Pourquoi est-ce que je devrais prendre des risques pour aller gagner plus J'ai mon salaire, j'ai mes aides, j'ai ma caf, etc. Donc, comme tu l'as très bien expliqué, le système nous, en fait, si tu veux, le, le, le système en fait, nous paralyse à prendre des risques, en fait. Maintenant, en fait, moi dans mon cas, c'est de savoir en fait, qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux en fait La personne, il faut qu'elle se demande ce qu'elle veut. Est-ce que tu vas vouloir gagner euh, 1 200 300 euros toute ta vie Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire Et c'est là en fait que des fois le pourquoi, c'est d'identifier pourquoi est-ce que tu veux. Parce que les gens veulent gagner de l'argent. Ce n'est pas, pas une question d'argent, c'est pourquoi est-ce que tu veux gagner de l'argent en fait. Parce que les gens des fois, ils vont dire, ouais, on parle d'argent, on pense qu'à l'argent, etc. J'ai plein de commentaires à ce sujet, je pense que toi aussi. Mais ce n'est pas une question d'argent. C'est une question. Les gens, c'est ça. Moi, mon coach, quand, je, quand, quand il m'a demandé... Quand, quand, quand il m'a demandé en fait, euh, voilà, quels sont les résultats que tu vas obtenir Directement, tu, tu parles en termes de monnaie ou en termes d'argent, tu vois. Mais derrière, il m'a demandé pourquoi est-ce que tu veux gagner cet argent Et c'est là que ça vient sur des raisons personnelles. Et quand tu arrives à trouver le pourquoi en fait, de, et des fois c'est lié à, à des problèmes personnels à une douleur, etc. Quand tu arrives à trouver le pourquoi, le pourquoi de, de, pourquoi tu veux en fait atteindre cet objectif là et comme je te l'ai dit il y a des problèmes personnels là honnêtement une fois que tu as conscience de ça aucune limite ne t'arrête en fait et tu es prêt à prendre tous les risques que tu peux prendre moi j'aime toujours dire aux gens que rien ne me fait peur à part la mort en fait donc je suis prêt à prendre tous les risques que je dois prendre pour pouvoir atteindre mes objectifs et on s'entend bien en immobilier que ce soit en immobilier et surtout même s'il te plaît en entrepreneuriat sur le web les risques sont limités moi, quand ma mère, des fois, elle m'appelle, elle me dit « Florian, mon fils, tu es trop endetté. » Je dis :« Mais attends, si demain, je n'arrive pas à payer mes dettes, il n'y a pas de problème. » Je m'allonge au sol, je donne les clés à lui Je dis « Prends la maison, tu vas vendre. Le lendemain, je vais racheter nos maisons. » Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est en fait, ça c est, c est, c est, c est de se dire en fait, qu'est-ce qui… Qu en fait, qu'est-ce serait la pire chose qui puisse arriver si tu ne fais pas ce que tu as envie de faire en fait C'est ça. Et je te donne un autre exemple aussi, Un autre exemple. Euh, euh, avant que je quitte mon emploi, euh, là maintenant, bon, j'ai même aucune, aucune, aucune, aucune retenue à lui dire. Je travaillais chez Deloitte et en fait, quand je travaillais chez Deloitte, je travaillais beaucoup en, en, en parallèle. Voilà, j'ai lancé mon activité en ligne et j'ai lancé mon activité en immobilier quand je continue les investissements immobiliers. Et là, Il arrive un moment où voilà, tu ne peux pas faire mille choses à la fois, tu vois. Moi j'aime avant, avant je voulais faire tout en même temps, mais maintenant je, fais, je, je, je, je prends projet par projet, tu vois. Je me suis dit, je ne peux pas à la fois travailler, je ne peux pas à la fois faire de l'immobilier, je ne peux pas à la fois faire sur, euh, mes, mes choses sur Internet. Il va falloir que je tranche en fait. Il va falloir que je laisse quelque chose, sinon je ne vais pas m'en sortir. Et en fait, je te jure que je me suis dit, ok, je vais quitter mon emploi, mais je ne savais même pas encore comment j'allais manger en fait de, derrière. Parce que je venais d'acheter des immeubles, donc j'avais plus aucun rond, parce que j'étais vraiment à sec, j'avais plus aucun rond, donc j'étais en situation de danger et euh, tu vois, je commençais à me dire à, à, j'ai commencé à réadapter cette mentalité -là, en me disant non mais il me, il me faut les aides, il faut que j'aille chercher le chômage les indemnités, etc. pour me sentir en sécurité, tu vois et je peux te dire, heureusement qu'on m'a refusé ces aides-là parce que si j'avais eu ces aides-là je serais resté en mode, j'aurais pas pris les mêmes risques que j'ai pris aujourd'hui parce que qu'est-ce qu qui s'est passé lors de mon emploi, c'est que vu que mes projets personnels mes projets entrepreneurial affectaient mon travail ça s'est ressenti sur mon travail donc j'ai su pas et par mes collègues, que j'allais pas mettre longtemps à mon boulot. Qu'est-ce que j'ai fait Et tu, tu sais comment ça se passe au Canada. Ici, si tu, tu peux te démissionner du jour au lendemain. Je vois que j'ai démissionné du jour au lendemain. Donc, je suis allé voir mon employeur. J'ai dit, les gars, le mercredi, je pars. Mercredi, je pars. Et votre période d'essai, gardez-la. Je ne veux même pas l'argent. Je ne veux rien du tout. Je veux juste me barrer. J'ai remis mon téléphone. Je suis parti. Et quand. Mon matériel mon, enfin, de mon, mon, mon, mon, mon travail, je suis parti. Et je me suis dit, OK, là, Florian, tu es dans la merde. Tu as 30 jours pour que les projets que tu as en cours là ça fonctionne sinon tu es dans la merde et crois-moi que quand tu es en danger comme ça les solutions elles arrivent quand tu es dos au mur comme ça les solutions elles arrivent que tu le veuilles ou non en fait parce que tu vas aller chercher chercher chercher chercher jusqu'à avoir, jusqu avoir les, les, les, les enfin, la, la, la, la réponse à tes questions donc pour moi quelqu'un qui veut se lancer qui veut entreprendre qui veut investir etc moi il aucune limite. Les limites, c'est vraiment, c'est seulement ce que tu t'imposes, en fait. De te dire que, OK, je ne peux pas faire ça. C'est parce que toi, tu penses que c'est possible. Et moi, j'aime souvent dire aux gens, sur Terre, il existe forcément quelqu'un qui a les mêmes aptitudes que toi, qui a les mêmes caractéristiques que toi, physique, mentale tout ce que tu veux. Et qui a eu les résultats, voire même plus que ce que tu vas obtenir. Donc, pourquoi pas toi, en fait. Pourquoi pas toi. Donc, si quelqu'un l'a fait, toi, tu peux le faire. Donc, c'est comme ça que moi, je réfléchis. Donc, quand je vois quelqu'un, tu vois, j'ai vraiment shifté ma mentalité à ce niveau-là. C'est que quand je vois quelqu'un qui a réussi, je me dire ok cette personne là j'étudie la personne je regarde le profil de la personne je regarde l'histoire je vois je vois un peu ce qu'elle a fait je me dis ok si cette personne là a réussi à le faire pourquoi pas moi en fait après moi d'un point de vue personnel quelles, qu'elles sont mes limites que je m'impose par rapport à la prise de risque et comme je suis voilà à part à part la mort vraiment je vois pas quel autre qu'est qui... <rire> je vois pas ce qu'est qu ce qui peut m'arrêter en fait au point où j'en suis parce que j'ai pris tellement de risques j'ai pris tellement de que je veux en je veux en j'aime bien illustrer, mais je vais en citer quelques uns euh, même si ça ça va être un peu technique mais je vais essayer de rester le plus simple possible euh, en 2018 en 2018 où en, non c'était en en 2018 en 2018 j'achète un immeuble je enfin, j ai j ai pas, pas en fait en, non, en 2016 je recommence je en 2016, 2016 je, je commence, commence à, à investir en, en immobilier, immobilier et, et ce que, que j'ai fait c'est que, que, que j'ai euh, j'ai pris deux stagiaires, deux stagiaires. Ouais, ouais, enfin, ouais, j'ai pris, enfin, pris deux étudiants, ouais. j'ai pris, pris, pris des étudiants comme ça Je leur ai, j ai donné de à chacun 200 dollars. J'ai dit les gars, vous vous allez, on, allez, va on va me louer des visites on va, louer des, des on visites, va on faire, faire le tour de tout, tout mon quartier j'habite dans, dans les autres Donc tout le quartier, on va mettre des lettres dans les boîtes aux lettres. En disant, salut, je suis sur mon investisseur immobilier. Si vous voulez un jour vendre votre propriété, voilà mon numéro, appelez-moi. On a fait ça dans 1000 boîtes aux lettres. Deux, deux ans, ans plus tard, tard j'ai une, une dame qui m'appelle, qui, m appelle, m appelle, qui, qui me dit « Oui, j'ai reçu votre courrier, euh, il y a deux ans, aujourd'hui je, je me sépare de mon mari, euh, euh, je vais vendre ma propriété. la propriété. » Une fois, j'étais dans un bar avec des potes, j'ai les là, gars, ciao, je prends le Uber, Uber, je, je, fonce. <rire> je, je, je fonce. fonce, je fonce. » Je ne savais même pas comment j'allais trouver le truc, en fait. Je ne savais même pas comment j'allais trouver le financement. Je vais voir la dame, je dis « j'achète. » Il dit « j'achète. » Je fais l'offre d'achat. C'est donc, donc, tu te dis, tu achètes, tu n'as même pas d'argent. Et lorsque j'ai lorsque, lorsque fait l'offre à 360 000, il me fallait 20 20 de mise de fonds. Tu vois, j'avais, j'avais pas un rond. Et j'avais 10 jours pour trouver les, les, les, les 20 En me mettant dos au mur comme ça, là, je suis allé trouver l'argent. Donc je suis allé voir des prêteurs privés, je suis allé voir, je suis allé appeler J'ai appelé mes, mes, mes 32 banques là dont je t'ai que je t'ai montré là, j'ai j'ai dit, est-ce qu'il y a moyen de m'accorder de un taux plus élevé sur une carte J'ai pris tout l'argent, j'ai transféré sur une carte, je suis allé voir des, des amis, etc. Des investisseurs privés, et je suis venu mettre 80 000 dollars sur la table. Donc c'est pour te dire que quand tu prends des risques, en fait, les solutions, euh, voilà, les solutions peuvent venir euh, à tous les niveaux.